Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant la série The Last of Us sur HBO puisque c'est officiel, elle sera diffusée finalement en 2023 et c'est le directeur des programmes de HBO qui le confirme ce qui va donc briser un petit peu les espoirs pour les nombreux fans qui s'attendaient à une diffusion dès la fin de l'année 2022 c'est au cours d'une interview accordée au site Deadline Hollywood que Casey Bloys, le directeur des programmes sur HBO, a confirmé que la série The Last of Us était bel et bien prévue pour l'année 2023, ou du moins c'était certain qu'elle n'arrivera pas cette année. Le directeur des programmes s'est donc exprimé et il a déclaré « Elle ne sera pas diffusée en 2022, ils sont encore en train de tourner au Canada, j'imagine que vous la verrez en 2023 ». Une déclaration choc et assez violente pour tous ceux qui s'attendaient à voir la série arriver pour la fin de l'année. Mais pour nous remonter un petit peu le moral, Casey Bloys nous confirme que le résultat sera largement à la hauteur de nos attentes, puisque ce dernier déclare « J'ai vu certains des premiers épisodes et je suis très enthousiaste. Craig a fait Tchernobyl pour nous, c'est un scénariste et un réalisateur fantastique. Ce que j'ai vu semble incroyable, donc je suis enthousiaste, mais ce ne sera pas en 2022. » Le directeur des programmes donc insiste une nouvelle fois sur le fait que la diffusion ne sera pas pour 2022 et il ne semble même pas certain que ce soit pour 2023 puisque ce dernier a déclaré, j'imagine que vous la verrez en 2023, Officiellement, on pense qu'il n'y a aucune date d'annoncée pour cette série. La seule chose qui est certaine, c'est que ce ne sera pas au calendrier 2022 des productions de HBO. Dans tous les cas, cela donne encore plus envie et on a vraiment hâte d'en savoir un petit peu plus. C'est tout pour nous. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag pour plein de nouvelles choses. Salut à tous